Ah non C'est bon, c'est bon. Du calme, j'écoute. Tu rentres, là J'ai pas encore livré, monsieur. Attendez, j'ai dû pédaler pendant... Karim moi bon, Bah non. Mais je vous l'ai déjà dit, faut pas laisser les mobs. C'est à toi de vérifier s'il y a des sens avant de faire ta course. Mais y en avait, monsieur. Sauf que la bande du 104, ils ont rajouté du sucre. Et c'est pas pour tester un nouveau carburant écolo. Hein. La mobilette est niquée. Et moi, je suis KO. Pas plus. Après, c'est ta prime qui saute. T'as compris Brûle-toi Mais je vous dis que je peux pas Allô Putain, c'est pas Il est malade ce mec. Il veut me tuer. So filmen. Pour moi. Vas-y, entre. Hein. Ça fait plus d'une demi-heure que j'ai commandé, non euh, Non. Enfin, si. C'est-à-dire que... Je suis tombé en panne. Mais la pizza est encore chaude. Ça va Ouais, ça ira. Je disais ça comme ça. va point Ah, j'oubliais Sophie Ménine, comme Ménine Montan, à Paris. Avec cette chaleur, son ascenseur, c'est mortel. Hein? Je viens du Sud, je crains pas le chaud. <rire> T'as pas soif Si, un peu. Tu veux bien me la couper Allez, allez. Je suis vraiment désolé. <rire> tu confirmes l'inégalité foncière du monde, toi? <rire> tu préfères un chèque? On occupe. Toi, tu retournes à ta pétrolette et tu dégages. On garde tout et tire-toi. Vas-y, prends. La pizza est offerte. Pour le retard. Pour le pourboire, alors. Je bois pas. Ma religion l'interdit. Alors, ciao. T'as vu ton œuvre Ça signe pas, mais j'ai mal. Bah tu pourras t'excuser Ça va, c'est juste une égratignure. Et le bleu, c'est le seul qui m'est tombé dessus. Je veux plus te voir. <coughs> toi, tu dégages C'est toi qui dégages tout de suite hey Ne pas, lâche pas, lâche-moi Elle vous supporte plus. Toi, tu t'occupes pas de ça, tu dégages T'es qu'une brute Aïe Eh, hey, lâche-la ah, Aïe Je te préviens. Je ne suis pas un bleu. Je suis seul sur jaune. Alors si tu la lâches pas, ça casse. C'est ta faute. Lâche-moi. Lâche-moi. Attends, je vais m'énerver. <tousse> <tousse> <tousse> Chez la cliente. Eh hey, monsieur, vous pouvez pas me faire ça. Il y a Il y a eu un imprévu. Un imprévu c'est Vous s'il vous plaît. vous plaît. Elle l'aime pas? Mais non, c'est pas ça! Y'a. Y'a mon casque, plein de Mozart là. <rire> Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Mozart? Tu crois à l'opéra? Bonjour! Mozart est bon, ça là! Donc encaissé au moins! ça te fait rire! Karim! Euh, T'es viré! Définitif! N'y pense plus. J'aimerais bien. Mais j'ai rien d'autre, moi. Rien. Mais tu trouveras autre chose, Stobie Autre chose, quoi J'ai pas le faciès du profil, moi. Même avec un bac pro, je suis pris nulle part. Mais tu te fais du mal si tu prends les choses comme ça. T'en as rien à foutre de ces esclavagistes. Mais réagis, putain, c'est ta vie à toi que tu mets en danger, là. Tu préfères finir comme de la purée de tomates compressée entre deux caisses Tu t'en sortiras, tu verras. Bon, écoute, moi, je tiens plus, là. <rire> J'ai faim. Mais je te vire pas. Je t'invite. Enfin, je vous invite. Hmm Mais c'est moi qui choisis le resto. OK un peu les plombs, c'est con. Hein.